Un exercice pour muscler ta voix et obtenir plus de projection. Alors ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on me demande souvent et je vais te donner un exercice complètement inédit. Il y a très peu de personnes qui connaissent cet exercice et euh, ben on va voir ça ensemble, je vais te montrer comment le faire. Tu vas voir c'est tout bête c'est tout simple mais c'est pourtant tellement efficace. Juste avant de démarrer je te propose de t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant juste ici. Ce sont plus d'une centaine de vidéos qui ont déjà été publiées sur cette chaîne et ce sont trois nouvelles vidéos chaque semaine avec des astuces, des tutos, des exercices comme celui que nous allons voir aujourd'hui pour t'aider à mieux chanter et développer ta voix. Alors, clique ici sur le bouton s'abonner et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous êtes plusieurs milliers, dizaines de milliers d'abonnés à cette chaîne et je vous en remercie. Alors, passons à cette histoire de, de muscler sa voix. Je voudrais déjà être bien clair avec toi euh, sur le fait de muscler sa voix. La voix, c'est un ensemble. On a le système respiratoire qui est en jeu, il y a des cordes vocales, il y a des espaces de résonance, il y a vraiment plusieurs choses. Donc, Quand on dit muscler sa voix, je ne te parle pas de muscler tes cordes vocales. d'accord On va muscler certains muscles. On va le voir juste après. Mais quand je veux dire muscler ta voix, c'est une expression pour dire que tu vas avoir une voix qui porte plus, une voix plus puissante. Alors, un petit rappel pour que tu comprennes bien ce qu'on va faire. Au niveau des étages de la voix, on a la partie respiratoire qui nous amène eh bien, le carburant tout simplement hein, qui est nécessaire pour générer le son. On a ensuite l'étage des cordes vocales euh, qui est ici et c'est là vraiment qu'on va créer la vibration source, la vibration d'origine. Et on a au-dessus euh, ce qu'on appelle le conduit vocal. Donc C'est tout ce qui va nous séparer euh, les cordes vocales de la sortie et ici on va pouvoir appliquer des effets. On va pouvoir customiser le son, on va pouvoir gérer le timbre et on va pouvoir aussi renforcer le signal, obtenir plus de projection. La technique que nous allons utiliser aujourd'hui euh, s'appelle le twang. C'est une technique qui est utilisée vraiment euh, dans, beaucoup de, dans beaucoup de styles et euh, ça nous permet vraiment d'apporter euh, de la brillance, euh, de l'intelligibilité dans le son. L'oreille humaine est très très très sensible aux fréquences qui sont dégagées l'on utilise le twang dans sa voix, donc c'est un effet vocal. Je te propose juste, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je te propose un petit rappel, on va passer derrière l'ordinateur pour que tu vois à quoi ça ressemble en termes de fréquence. Ok, alors regardez, là on a un analyseur de spectre et vous allez voir ce qui se passe quand je rajoute le twang. Donc je vais démarrer avec un « et » où il n'y en a pas et ensuite euh, je vais le rajouter. Et... Donc, vous voyez la zone rouge ici, là c'est ce que j'ai rajouté avec le twang. Ici, ce sont ma note, là j'ai ma note, et là, regardez, je vais le refaire. Donc, vous voyez cet aspect un peu nasillard que je peux utiliser quand je parle ou quand je chante, ça rajoute vraiment des fréquences ici, et ce sont ces fréquences euh, auquel l'oreille humaine est très sensible et c'est pour ça qu'on va vraiment avoir cette sensation de son beaucoup plus fort alors voilà, tu as bien compris qu'on peut modifier le son de sa voix et obtenir beaucoup plus de rendement. Et pour ça, on va devoir activer certains muscles. Et je te propose tout de suite qu'on passe à l'exercice pour muscler eh bien, euh, les muscles qui sont en jeu dans, euh, dans l'utilisation du twang. Juste avant, si tu as des amis qui sont intéressés ou tu penses qu'ils pourraient être intéressés par cette vidéo, eh n'hésite pas à leur partager. Tu leur rendras service et ils t'en remercieront. Alors, l'exercice, il est tout simple. Je vais te le montrer, je vais t'expliquer, je vais t'expliquer pourquoi ça fonctionne et pourquoi tu, tu dois le faire même si ça te paraît complètement idiot comme exercice. L'exercice, il va être tout simple. Il va consister à tirer la langue en dehors de la bouche comme ceci. Et le but du jeu, une fois qu'on a la langue tirée comme ça, ça va être de déglutir. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avaler notre salive en tirant la langue et tu vas voir que ce n'est pas si facile. Alors au début, tu peux rentrer un peu la langue pour amorcer la déglutition et à partir du moment où tu sens que le processus s'engage, tu peux ressortir la langue. On essaye. <rire> c'est compliqué à faire, c'est difficile à faire mais je t'invite vraiment à, à t'entraîner. Alors tu peux comme moi, j'ai dû re-rentrer la langue pour démarrer euh, avaler ma salive, mais je la ressors tout de suite après. Ça, c'est vraiment un exercice qui va t'aider dans la projection de ta voix et je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque l'on utilise le twang, c'est un petit peu la même analogie qu'un tuyau d'arrosage qu'on pincerait. Imagine un tuyau d'arrosage, des fois les enfants s'amusent à pincer comme ça des tuyaux et tout d'un coup l'air va se mettre à, à projeter plus, plus rapidement, à trisser comme on dit chez nous. Et euh, on n'a pourtant pas touché au robinet, mais il y a une pression plus importante qui va sortir au niveau, au niveau du jet d'eau. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec notre voix au niveau du conduit vocal. On va en fait pincer le conduit vocal, donc au-dessus des cordes vocales. On ne va pas forcer sur nos cordes vocales, ce n'est pas de ça dont il s'agit, mais on va reproduire la même chose et pour ça, on va devoir rétrécir un petit peu l'espace dans notre conduit vocal. Pour cela, on a euh, un organe qui fait partie de la déglutition, qui est un aiguilleur. Ça s'appelle l'épiglotte entre autres, mais on s'en fout des, des noms. Simplement, retiens qu'à chaque fois que tu avales ta salive, voilà, eh bien euh, tu as une sorte de petit clapet qui va venir. Euh, boucher si tu veux le conduit qui, qui mène au poumon et éviter du coup que ta salive aille dans tes poumons et grâce entre autres à cet aiguillage eh bien euh, les aliments tout ce que tu manges et tout ce que tu avales passera dans la partie digestive donc c'est vraiment un élément très important et en fait lorsque l'on utilise le twang qu'est ce qui va se passer et eh bien ce, ce clapet va venir se, se rabattre comme si on voulait avaler quelque chose en fait, comme dans la, dans la déglutition. et Donc, pour rabattre ce clapet, on va utiliser en fait une paire de muscles ici qui va nous permettre de tirer ce clapet vers le bas pour le rabattre et qui va faciliter en fait l'utilisation de l'effet du twang. Maintenant, euh, lorsque tu avales ta salive, hein, c'est la même chose, tu as ces deux muscles ici qui vont venir rabattre le clapet. Par contre, ce qui se passe aussi, c'est que ce clapet, il faut qu'il puisse remonter après. et Du coup, il y a deux autres muscles ici qui vont le tracter. et Par l'intermédiaire de l'oscilloïde et ensuite des fixations de la langue, eh bien, quand tu tires la langue, tu vas en fait retracter, euh, retracter finalement, tu vas forcer euh, la réélévation de ce clapet. Donc, tu vas maintenant comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que quand tu déglutis, tu vas faire travailler ces muscles-là. En tirant la langue, tu vas venir les contrarier en, en, en, en forçant le clapet à remonter par le haut. Et Du coup, si tu veux vraiment déglutir, tu vas devoir forcer tes deux muscles ici à travailler plus pour rabattre ce clapet. Alors, je suis désolé pour l'explication qui est un petit peu, un petit peu technique. Je ne vais pas aller trop dans les détails sinon ça va devenir complètement incompréhensible. Euh, mais peu importe, là je t'ai simplement donné l'explication du pourquoi, du comment, mais retiens simplement l'exercice. Retiens d'essayer d'avaler ta salive en tirant la langue et ça suffira tout simplement. Et ensuite, quand tu travailleras le twang avec ton coach, avec ton prof de chant ou par l'intermédiaire de vidéos que tu trouveras sur internet, eh bien, euh, tu, tu, tu auras déjà pré-musclé en fait, les muscles qui vont permettre de, entre autres, provoquer le twang. Donc, je te rappelle l'exercice, on essaye d'avaler sa salive et au moment où le processus de déglutition commence, on va tirer la langue. Et si tu es plus avancé, tu peux même essayer de tirer la langue et d'avaler ta salive en même temps, ce qui est assez compliqué. Alors, euh, et ben là il y a juste à répéter l'exercice. Tu peux mettre en pause la vidéo ou quand elle sera terminée faire cet exercice. Et ben moi, je te, laisse, je te laisse passer à la pratique. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Les exercices comme ça, il y en a plein sur cette chaîne YouTube. Et Si tu le souhaites, on peut commencer à mettre en place ta technique vocale Ensemble, pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'ai tourné des vidéos d'exercices que je te propose de t'envoyer gratuitement pendant 30 jours chez toi à la maison dans ta boîte mail. Pour cela, il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description ici ou ici sur le côté pour faire apparaître un formulaire et tu laisses tout simplement ton prénom, ton adresse mail, pas besoin de numéro de téléphone ou d'adresse, juste ton prénom et ton adresse mail et je t'enverrai tout ça toutes les semaines des vidéos d'exercices. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix et n'oublie pas de pratiquer cet exercice. Ciao